Hey, salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur sport en compagnie de ThomasiusYTP. T'as jamais joué au jeu du coup bah, Je n'ai vu que euh, Joueur du Grenier jouer et j'avais une autre version sur DS où il n'y avait pas cette phase euh, d'évolution, il y avait directement la phase création de créatures et une sorte de mini-campagne où on devait se rendre d'un endroit à un autre en mangeant. des trucs. C'était okay. pas vraiment tout à fait sport mais euh, je connais le concept. Oh, je suis en chaleur. <rire> Donc là, on va commencer les choses sérieuses. Qu'est-ce qui peut nous rendre effrayants On n'a pas besoin de... <rire> La pauvre créature qui est déjà aveugle. Le véganisme a un prix. Si cette créature est végane, elle a très peu de chances de pouvoir évoluer. Oui. Ou alors elle est bipolaire. Elle euh, se dit végane, mais après, quand son instinct reprend le dessus, elle, elle peut plus se contrôler et elle mange quand même les trucs. Ah je dois résister, je ne dois pas manger cette créature. Vite, non non. Nous avons utilisé nos bouches de côté. Ah ce sont des bouches sur le côté, je crois que c'était des nageoires. Later. Oups. Mais non, j'étais censé être vegan. Oh that's so sad. Bon bah euh, tant pis. À un moment on a faim, euh, faut manger. <rire> Elle est tombée devant ma bouche, j'ai pas pu m'en empêcher. Allez, bouffe! Bouffe! Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau! Oui, je m'entends oui. encore. Allez! Boum! Oula. Ce serait intéressant quand même d'avoir des yeux pour voir qu'est-ce qui se passe un peu. Et il est agréable, on partage ou pas? Ah bah on voit la créature, on voit tout. Donc, euh, si, si. Là je pense on, on a de quoi faire, on a 23 d'ADN, ça va être très... Oh merde Empoisonné. Bon, bah ben, on va attendre de net pour pouvoir se reproduire tout de suite. Euh, où est-ce que... Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il est précoce, ce petit, à peine né, il trouve déjà une femelle, raisonnablement. Et là tu vois, <rire> si on, va, on va rajouter un peu plus... Euh... Un peu plus de vision. Quelles zion, mais... Euh, bah bon, on va placer ça. Ah oui, c'est vrai On peut tout agrandir comme ça. Uh -huh. Ça va être euh, un peu mieux, je pense. Nage droit devant toi, toi je devant je dirais toi. Il me juste une tête qui évolue. Ces tentacules, ça me fait penser à des petits cheveux. <rire> oui. Nice. Ce qu'il y a autour de sa bouche de carnivore, c'est, si j'ai bien compris, ce sont des petites flagettes d'herbivores. Oui. Mmh. Oui. Et il utilise ses moustaches pour, euh, pour manger. Oh merde. Ah oui, mais là ils étaient deux quand même. Ah oui, on peut changer la couleur. Oh, mais vert, ça lui va très bien. What il passera pour un herbivore dans la nature une fois qu'il sera sur terre, mais comme il est carnivore, c'est à double point. Il peut passer pour un végétarien, mais les mâchoires comme ça, un peu avec d'oiseaux, d'oiseau, on, on se doute pas qu'il mange de la viande. Hein, donc. Ouais. Ah, mais il y a des petites dents dessus, d'accord, j'avais pas dit. Mais... Ça, ça se voit mieux sur les mais... grosses, grosses créatures. Oh, elle était nulle cette mort. Mais genre, il était plus petit que toi, il t'a bouffé Bon. Et eh bah, je pense que c'est le moment de se. Ah non! Ah non! On a que 16 points d'ADN. Où on peut gober les créatures directement. Il a plus de respect. <rire> Notre grosse bouche, elle nous sert. Déjà pour dire des conneries. Mais aussi pour bouffer directement des ampoules. Si les gens disent de la merde, ça sert aussi d'anus. Oh, sympa les courants. Et franchement, on a choisi la bonne planète au départ. Parce que tu aurais pu en choisir une autre Oui, oui ça, ça, ça n'aurait quasiment rien changé, je pense. J'ai l'impression qu'il y avait que tout en fait. <rire> une grosse, grosse créature rouge avec plein de derrière. Et elle évolue assez rapidement. Ouais. Et par contre, on se fait poursuivre. Y'a la y police derrière nous. Sortez vos papiers, c'est la police. Essaye de faire des virages Bon allez, c'est le moment d'évoluer. Oui. Je vous rappelle, il y a un truc dans le jeu. Tu vois, ils ont un respect envers les créatures qui, qui se reproduisent, tu vois. Elles se barrent parce que c'est bien dégueulasse en fait. Ils ont pas envie de recevoir. Euh... On oh, peut... il, par... il partage le partie moins génétique oh, bon, on va les laisser faire. <rire> on a euh, des nageoires, c'est vrai. Eh, eh ben, voilà. On va pouvoir ajouter au niveau des yeux, parce que c'est le placement le, le plus intelligent. Comme ça, il frappe dans l'œil à chaque fois. Ça ne sert à rien. Mais c'est marrant. Et, et c'est quoi l'espèce de gros coton-tige qu'on a gagné aussi. Ah, c'est la trompe c'est génial. Regarde-moi ça, on dirait. Euh... On dirait une pipette qui aurait évolué. Le dieu spaghetti volant. On dirait un peu euh, une bite. Aussi, je vais <rire> dans ce sens-là, mais retourne l'assiette. Et t'as l'impression que c'est une seringue qui aurait muté. Mmh, oui Pas mal. Bon allez. Plus de vitesse. Mmh. Octodad mais euh, juste la tête <rire> Oui Bah du coup on va tout mettre devant Voilà Tout Tout devant À l'arrière on va mettre euh, Des pics Il faut qu'on change les yeux Genre un, un petit oeil au milieu tu vois Le truc, euh, le truc, bien, le, le truc bien rouge oh euh... Euh, la couleur, les couleurs. Qu'est-ce qu'on a oh des, des pustules. Ça va être merveilleux. Ah là, on commence à se rapprocher d'une piole. Ouais. <rire> Et couleur rouge corail, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs qui peuvent aller. Genre ce vert-là. Oh T'en penses quoi Vers algues, c'est pas mal. Mais par contre, là, en une seule reproduction, on a réussi à passer de ça à ça. Ah oui, c'est vraiment mieux devant, hein. C'est la broyeuse, la machine à déchiqueter. La machine à massage. Détendez-vous. <rire> Cessez de vous débattre, penchez-vous légèrement. Ah mais merde Bah oui mais vu qu'on a changé la bouche, du coup il est plus carnivore que ça. Ouais. Ou alors c'est moins efficace. Non non c'est juste qu'on a plus besoin de le mâcher tu vois. Il suffit d'aspirer ses organes. C'est dégueulasse. Mec mm. <rire> il dit ça de plus naturellement. Je vais prendre une glace de cette créature. Nice. Ah d'ailleurs ça me fait penser à un truc, je sais plus c'est quoi. Oh mais. Quoi on a réussi à la tuer avec nos pics de derrière Regarde comme ça, on fait un virage Et oh. ça peut suffire En fait on est là meilleure les créature avec le pic. Il y avait de la dubstep juste là J'ai juste <rire> entendu le bruit là Dégage C'est quoi ces flashs jaunes C'est de, des courants électriques c est, c est... Ah non c'est de l'urine Oh. C'est dégueulasse. dégueulasse. Mais il y en a plein partout Mais il y en a partout, mais qu'est-ce que vous avez fait Il n'y avait <rire> pas un truc d'évolution euh, juste en haut à gauche Ah oui, mais tu te fais poursuivre. Je vais essayer de, de, re de retourner. Ah oui, oui Manche. Le jet de poison là. Directement. Nice. Ça vient de naître, ça va mourir. Sauf si c'est moi qui meurs. Ah! C'était quoi? C'est du poison? C'est contact mortel? Mais aïe. Moi je pense que c'était vraiment le bon moment pour se reproduire. <rire> Allez. Yeah, c'est moi! Je veux faire l'amour! Mais moi je veux faire l'amour! <rire> <rire> bon, ils, disent, ils ont dit que les bouches étaient plus efficaces avant, donc on va garder le système de bouche à l'avant. On va remettre une vraie bouche. Mais qu'est-ce à dire que ceci euh, C'est un turbo propulseur Oui je crois. On va enlever ça et on va mettre ça à la place. Ah non, ça je crois c'est pour la direction. Du coup il vaut mieux rajouter plein de flagellas comme ça. Pour le speed. Regarde, fast turn et speed. Et euh, oui, il faut au moins un pic. Donc... bah euh, euh, on... ben Pour protéger le bulbe Mmh. Donc euh, on enlève en mon des flagelles Ah mais dans ce cas là on peut plus mettre le bulbe Ah, ah mais le jet ça permet d'aller super vite Donc on peut enlever ça Et on peut mettre <rire> un pic en mettre deux oh là là. Mmh, Ça m'a l'air merveilleux Et regarde Ah bah là ça ressemble plus à une bite là. Le coup. Ah oui, oui. peut-être Mais cet oeil cet œil est très bien parce que tu vois, si on le met trop gros, bah ça fait pas, alors qu'un petit oeil comme ça... Oui, oui, c'est déjà menaçant. Hmm. Tu le mec, il voit arriver, et il voit un petit œil qui lui regarde et il y a déjà peur. Oh. <rire> Ou peut-être pas. Regarde, les jets, là. Ça va tellement envie que tu lags un peu. <rire> le cerveau apparaît <rire> Mais qu'est-ce que je fais encore dans l'eau Ah ah oh, Je dois tout de suite mettre des pattes Puisque comme on est les créatures avec un cerveau, on est les plus puissantes. <rire> Ce serait con là, tu vois. C'est celle créature avec un cerveau qui. On peut est évoluer. les plus puissantes Ah merde On va tous vous buter L'opérateur de vos Mais laissez-moi, je... je suis plus intelligent que vous Laissez-moi Laissez-moi L'intelligence dominera le monde mais, mais non, le La République, c'est Je vais utiliser laissez le pic moi de moi derrière pour les lui. tuer, en plus, le truc le plus horrible au monde. Ah, mais c'est ça le plus horrible. Elles te pourchassent, et du coup, elles se prennent le pic dans la bouche. Et par saignement euh, intensif, elles euh, vont finir par mourir. Ouais. Bon, j'ai l'impression que plus rien ne, ne, ne réussit. Donc, on a commencé. Euh... Non, je veux pas cette flèche, je veux regarder je veux regarder notre, nos étapes d'évolution. Euh... Oh. Mais je veux voir. Donc, on a commencé, on était cette euh, merveilleuse créature émergée oh. d'un météore. On est mort, on a mis une pique. On a évolué plein de fois, on lui a rajouté des petites tentacules. Les yeux se sont développés sur les côtés. On s'était dit, ça vaut pas la peine, donc du coup, on a tout recentré. Il a eu sa phase, je vais manger des plantes, donc du coup, on a abandonné la phase omnivore, mais. <rire> mais on y est vite revenu. Et la défense à l'arrière, c'est la meilleure solution. Mm. Donc. Fort bien, fort bien.